dans la vie active, j'étais connu comme Monsieur 100 mille volts, comme machin, la, le, notre chanteur. Et arrivant à la retraite, j'ai dit, je vais continuer. Quand je suis arrivé à la retraite, il n'était pas question que je fasse le, le, le verre devant le, les bêtes machines et, et les écrans, etc. Télévision compris, tout ça. J'étais incapable de, de ne pas bouger, de ne pas... Agir. Une force de vie, une act je suis un actif, comme disent les médecins. C'est barbare. <rire> ça fait un quart d'heure ou une demi-heure, je suis assis, mais mes filles m'auraient dit, à, à l'usine, le père Salambier, il est malade. <rire> le territoire est tellement beau que ça n'est que pouvais qu'inciter à faire. Et je ne me voyais pas ne pas faire quelque chose. Moi-même, si j'ai tant développé, actuellement, jusqu'à aujourd'hui, c'est à partir de la retraite. Avant, je venais profiter des oiseaux et de la montagne de minutes en vacances, mais je n'avais pas le temps de m'impliquer. Voyant la beauté de ce territoire, j'ai pensé qu'il était indispensable de mieux le connaître sur le plan patrimonial et de le faire connaître à mon entourage ou à mes amis ou même aux gens du pays eux-mêmes en leur faisant découvrir leur richesse. J'ai fait l'inventaire physique par photo de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton parce qu'après c'est trop vaste. Chapelle, Oratoire et Croix, et je suis en train de finaliser un DVD là-dessus tout un document. Très rapidement, je suis désigné en tant que responsable de l'association de sauvegarde. C'est parce que j'ai été le, un peu le responsable d'une petite chorale locale d'art sacré ici, qu'un de mes amis a... vient me trouver un jour et me dit « Et si on montait un festival ?» On a décidé donc de faire venir la musique classique en milieu rural. Dès qu'on en a parlé, tout le monde nous a traités de fous. On en est à la 20e année avec plus de 5000 spectateurs. Moi, je suis le manu de service, avec une équipe de bénévoles qui, qui me donne la main, bien entendu. c'est immatériel Je m'excuse pour moi c'est immatériel moi je, je dors bien je dors comme un bébé il me faut 10 heures de sommeil moi Mais pourquoi j'ai mes 10 heures de sommeil parce que je suis content de ma journée J'ai découvert la beauté de la nature que j'avais entrevue déjà, j'avais été dans le Jura chez des copains, chez les parents d'un copain, et avec lui déjà passé des étés à la campagne, dans un village qui n'était pas plus grand que Bellecombe. Donc j'avais déjà quelques notions et c'est ce, cette découverte de la nature et de la montagne à la fois qui a été déterminante pour moi qui venais d'un territoire où, comme je vous ai dit, on était à moins un mètre. Je suis démoralisé quand je vois tout ce qu'on fabrique comme lois, trucs et machins, qui sont contraires à l'esprit d'entreprise, à l'esprit de travail, à l'esprit d'avoir envie d'aller au boulot, de ne pas y aller à reculons. Et à l'usine, je passais mon temps, comme je vous dis, je leur montrais les étoiles de temps en temps, mais je leur disais, et, et, et, et tu sais, c'est intéressant de faire ceci. J'essayais de motiver des gens qui avaient un, un travail un peu rébarbatif parfois, de, je conviens. Mais si, si tout, tout l'environnement ne te pousse pas à, à ça, comment tu vas faire Je pense que c'est plutôt le fait de leur vie propre, hein, de, de leur environnement immédiat, de leurs soucis de santé, de de, de survie professionnelle, etc. Ça, je, attention, je suis très conscient. Hein. Je dirais que le contexte de vie de notre civilisation actuelle ne favorise pas les choses. Voilà ce que je veux exprimer. J'ai été, par force, citadin pendant une période et encore en banlieue de la région parisienne, donc pas tout à fait au centre-ville, mais je trouvais que ne pas euh, voir qu'il y a des abeilles et qu'il y a des feuilles aux arbres, ça me paraissait incongru. J'avais une passion physique déjà, moi j'étais très sportif, disons. Très sportif, correctement sportif, disons. Et ici, déjà avant de prendre ma retraite, puisqu'on avait construit, on s'était installé depuis longtemps, tous les étés, mes enfants, les trois gamins, allaient à la montagne. On a un office de tourisme qui nous organisait des sorties avec les, des guides, etc. au départ, et puis après, bon, maintenant je peux faire guide... Euh, embauche, à force de. Et, et je considérais que le bon équilibre dans la vie, que ce soit en activité d'ailleurs, mais c'était moins facile, qu'à la retraite a fortiori, c'est de... ce bon équilibre entre le physique et le mental. Et l'intellectuel, si je puis dire, j'aime pas trop ce mot, mais disons, il faut que le cerveau travaille et que le, le corps travaille. Et ici, j'ai couru comme un dératé, tout. dès que je suis arrivé, On... ma femme me disait, tu redescends, il hein? n'y a... a que déjà moi là-haut. <rire> je crois que ça, c'est inhérent à l'éducation qu'on a reçue. Je m'excuse, mais pour moi, si, dans toute votre vie antérieure, vous n'avez pas eu pris d'initiative, été poussé à travailler. Mon père était très actif, ma sœur aînée très active. Euh, J'étais dans une famille où on, où on bougeait. C'est des questions de caractère personnel. Pour ne rien vous cacher, je suis Saint-Syrien et j'ai fait dix ans d'armée avant de rentrer dans le civil. Déjà, cette formation-là était quand même relativement importante et, et l'esprit de décision, de commandement, de, euh, jouait favorablement dans, le, dans ce contexte. Et euh, après, je suis parti dans le civil ben, pour des raisons idéologiques. Et dans le civil, j'ai fonctionné un peu comme dans l'état militaire, je dirais. J'avais la responsabilité du réseau de vente, d'une partie de l'usine, etc. Euh, C'est après des questions de tempérament personnel. Hein. On est comme on est. Moi, je, à l'usine où j'étais, le soir, quand je voyais mes gens sortir, je leur disais Ah, Vous avez vu, ce soir, il y a des étoiles. Le premier coup, ils m'ont pris pour un bargeau, ils ont dit « celui-là, il, il est spécial ». Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ça soulevait chez eux des idées, des... une façon de voir la vie un peu différente. Comme on était une petite entreprise, on était 100 personnes, ce n'était pas une affaire, on était 40 à l'usine. Euh, J'avais trou... eu... le contact avec tous mes ouvriers, et euh, je les connaissais même personnellement, je dirais. Et du coup, ils, ils ont, eux, de, de la même façon, se sont dit, tiens, il n'est pas si fou que ça. Euh, C'est vrai que... Alors, je ils me disaient des fois, ah ben, bah, cette semaine, on est allé en forêt. Blâme, j'ai dit, oh là là. Mon père nous a fait visiter les Alpes. Moi, j'étais à moins un mètre de, à Shanghai. Euh, je découvre de 4807, si je puis dire, et je fais cette découverte et dans mon esprit d'enfant, j'ai je je, un souvenir précis de m'être dit, plus tard dans la vie, si je peux, je viendrai m'installer ou travailler en, en montagne. Tellement j'ai été ébloui par ce... jamais opposé à un contact oui. dire ensuite que puis, oui. après, puis attention je suis extrêmement jeune et, et je suis conscient que un jour ou l'autre hein, j'ai quand même 86 ans et c'est j'ai toujours autant envie toujours autant d'énergie mais je suis conscient qu'il faut, c'est comme l'entreprise, il faut prévoir sa, sa succession. Et, si... Et en tout cas être conscient qu'on n'est pas éternel. Pour autant, comme je dis à tous mes amis ici, moi, vous me donnez comme Mathusalem 900 ans à vivre, je les remplis je suis avide de, de choses, j'avais tout un tas de choses que je me dit que je ferais à la retraite que j'ai pas même commencé parce que autre chose a pris le plan.